Bonjour, contrainte avec vous. Vidéo ghost drop aujourd'hui. Vidéo d'un cadeau d'un abonné. Merci à Fred. Euh, deuxième blunt de ghost drop euh, que Fred me donne. Euh, le blunt c'est pas une feuille de tabac ici, mais bien une feuille de chanvre. Donc le cannabis est enveloppé d'une feuille de chanvre. Le chanvre c'est quoi C'est du cannabis qui a moins de 1% de THC. Dernièrement, on a essayé le first. Class Funk, un des cinq meilleurs cannabis que j'ai fumé dans ma vie. Ici, le Z-Splitter, je ne l'ai pas fumé, je l'ai seulement senti. Euh, habituellement, c'est un, un, un blunt de 1 gramme. Il a été coupé ici. là, euh, Donc ici, là j'ai le l'embout le, avec tout le reste là, du blunt. Il sent un peu particulier. Euh, c'est sûr que je vais aimer plus le First Class Funk. J'ai hâte de voir à quel point je vais l'aimer. J'ai été voir sur le site de Ghost Drop. Euh, considérant un considéré un hybride entre 25 et 29 de THC, même le First Class Funk qui était là, euh, THC élevé, là, 25 à 30 je crois. Et puis là ici j'ai eu 21.3, donc 21.3 de THC, quand même euh, très bien, mais pourtant ici on m'écrit 25 minimum. Donc moi le Blunt ici, j'ai 21.3. Et pour le 3.5 grammes, on me dit sur le site de Ghost Drop, 25, 29. Donc, c'est pas la SQDC qui a fait une erreur. Mais là, Ghost Drop, c'est vraiment écrit là, euh, THC 21.335, 21.3. Et puis le CBD 0.59. Donc, 21.3. Et puis ici, on écrit entre 25 et 29. Z-Splitter, Z-Splitter. Donc, de la misère, de la misère à comprendre. Pourcentage de terpènes. on sait que le pourcentage de terpènes, ça laisse un peu à désirer. On se rappelle que le First Class funk, un des cinq meilleurs cannabis que j'ai essayé à vie, c'est indiqué sur le contenant le pourcentage de terpènes qui était vraiment bas. J'espère que c'est sur ça que je l'avais trouvé. 1.02%. 1.02% de terpènes, donc s'il y a 1% de terpènes, habituellement on aime moins ça, mais il va falloir étudier ça, le pourcentage de terpènes. Je pense que c'est pas toutes les mêmes compagnies qui mettent, il y en a qui mettent toutes les terpènes, il y en a qui mettent moins de terpènes, je sais pas, dans leurs calculs. C'est un petit peu comme le calcul de THC là, avec les fameux laboratoires, là. Euh qui donne des taux de THC, des fois un peu bizarre, là. des fois on voit des 28%, ça baisse, ça buzz pas trop, mais on sait que le THC n'est pas seul, on a besoin des terpènes pour faire le buzz. Donc le THC ici, l'indication 21.33, on peut avoir entre 25 et 29, ça fonctionne pas. Pourcentage de terpènes pour Z-Splitter, entre 2.6 et 3.6, et ici j'ai 1.6, 1.61. Donc, c'est, je vais regarder ici là, pour le First Class Funk. J'avais 1.02. Et puis, si je vais sur le site officiel de Ghost Drop, ça fonctionne pas. Entre 3.5 et 4.5, ici, j'ai vraiment, là, j'ai vraiment, vraiment, total terpène, total 1.03. Et puis ici, 1.67. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont des blunts et qui ont des pourcentages de terpènes 1.67, 1.03? Quand on regarde le site de Ghost Drop, 3.5, 2.6. Donc, c'est un peu mélangeant ici. là C'est un petit peu difficile à comprendre. Donc, on va laisser le First Class Funk de côté. On va, euh, on va allumer immédiatement le Z-Splitter. On peut regarder les terpènes. Peut-être un peu moins intéressante que le First Class Funk. On sait que le First Class Funk, vraiment, je vais ouvrir un, un autre fenêtre là, à la place de toujours. <coughs> Parfait. Donc, le First Class Funk, euh, les terpennes étaient euh, limonennes, cariophilennes. C'est même pas les mêmes, je pense. Est-ce qu'ils sont écrits? En tout cas, mon homme, First Class Funk était incroyable. Non, les terpènes ne sont pas inscrites. Euh... Non, numéro de téléphone. Non, all right. J'allume ça immédiatement. Merci encore à Fred. On remercie Fred dans les commentaires. On met un pouce. Tempête de neige aujourd'hui, j'espère euh, pouvoir aller à Oka, vous avez vu ma story sur Instagram, on va sûrement aller acheter un petit quelque chose, peut-être un petit 7, gramme, un 7 grammes chez Oka, à Oka. on va voir là, les conditions euh, routières, voir qu'est-ce qu'il y en est. Merci à Fred, Z Splitter. Euh, il est bon. Euh, J'avais mis ça qui est. Euh, ça me fait penser à un goût à SQDC. Ça me fait penser à quelque chose à SQDC. Il faudrait que je refume des cannabis que j'ai essayé seulement une fois à la SQDC. Euh, ça me fait penser un petit peu à, à un peu moins fort. Là. Je ne veux pas me tromper. Peut-être le Vanilla Frosting. Un peu le Vanilla Frosting. Et puis, il y a un, un autre là, que je me rappelle euh, de l'emballage. Euh, vous savez, la compagnie qui fait la marque euh, Voltigeur dernièrement. Euh, cette compagnie-là, elle avait sorti des produits. Hum, J'ai de la misère. J'ai de la misère. Mais euh, c'est bien, c'est bien. Il euh, y a un goût de, de, de, de gaz là-dedans, un goût de couche. C'est bon, c'est bon, c'est spécial. C'est quelque chose qu'on connaît. Euh, terpène, limonène, cariophyllène, linalol, myrcène. Donc là, je suis sur le site de la SQDC. On va écrire le voltigeur. J'ai jamais essayé le voltigeur à ah, Winman, oui, euh, produit dernièrement, j'ai regardé les terpènes du Voltigeur, ça m'intéressait pas trop trop. Euh, Vando, Vando euh, Voltigeur, là c'est la variété Apple Fritter, donc Apple Fritter, peut-être trop euh, fruité pour moi. Donc euh, la marque Vando, je vais juste faire des recherches. Donc, les produits Ghost Drop, ils sont disponibles en Ontario. Donc, OCS, l'Ontario Cannabis Store. Et euh, Fred m'a dit qu'il s'était procuré ce cannabis-là chez le, son fournisseur médical. On sait que moi, j'ai comme fournisseur médical, Shopper Drug Mart, le pharmaprix du cannabis. Ils n'ont pas le Ghost Drop. Euh, le pharmaprix du cannabis sont souvent là, les... Toutes les variétés les moins populaires. D'après moi, ils ont des rabais avec les compagnies qui sont pas capables de, de vendre leur stock. PharmaPrix, ils prennent tout ça. Ils vendent ça même deux trois piastres moins cher. Mais quand on regarde la date d'expiration chez PharmaPrix, le cannabis PharmaPrix, Shopper Drug Mart, on voit que la date d'emballage est un petit peu loin. On paye moins cher, la fraîcheur est moins lourde. On n'a pas toutes les variétés, mais on a beaucoup de compagnies. Mendo, Mendo Cannabis, c'est le fournisseur euh, médical, de plusieurs abonnés, et puis c'est chez Mendo, c'est chez Mendo, c'est chez Mendo que les gens se procurent euh, les produits Ghost Drop. Donc, euh, je voulais juste aller voir sur le site de les produits Vendo pour essayer de vous dire un peu à qu'est-ce qu'ils ressemblent. Là, n'allez pas essayer le produit Vanilla Frosting de Endo puis me donner de la merde là. C'est pas pareil comme ce que j'ai entre les mains. Ça, ça goûte quelque chose comme le SQDC. Euh, la misère ici, là. La misère à trouver Vando. Et oui, Vandro, trois produits. Le Légion. Le Citadel. Je me rappelle même plus lequel des deux j'ai essayé. Euh, non, je pense pas que c'est celui-là. D'après moi, ce que je fais en ce moment ici, là, d'après moi, c'est un mélange, là, de... de, de bah ouais je me souviens même plus quel que j'ai essayé. jai dû essayé les deux? J'ai-tu essayé les deux? En tout cas, c'est un mélange de Vanilla Frosting de Endo mélangé en un produit Vando. Euh, ça serait peut-être le fond que je te dise lequel. Non, non non d'après moi, j'ai essayé ça, le Citadel, je crois. Hein? Le L.A. Kush Cake. En tout cas, vraiment désolé. Mais les deux sont à essayer. Euh... First Class Funk, c'est incroyable, là. un goût de couche incroyable, top 5 vie à Winman, donc il n'y a pas de problème avec le First Class Funk. Et pour ce qui est du Z Splitter, je l'aime moins, je l'aime moins, mais vraiment euh, un Vanilla Frosting euh, supérieur, un, un produit Vando euh, supérieur, mais il euh, n'y a, a pas de goût là... Euh, euh, épicé qu'on n'aime pas, il n'y a pas un goût là, de, de... pourtant c'est écrit ici, l'inalol, euh, il n'y a pas de goût de lila, lavande, là, ces affaires-là. Le linalol, il le... est très bien. cariofilens, on n'a pas de problème. Euh, limonène, hein, c'est souvent le diesel pour le limonène. On connaît ça, ce goût-là. On connaît ça, ce goût-là. Euh, ma surprise avec le Z-Splitter, c'est qu'on qu connaissait ça à SQDC. Euh, mais j'ai aucun problème là, j'ai aucun problème que, que, que vous achetez ça, mais c'est sûr, c'est 55$, 3.5 grammes, 44$ euh, au médical, environ, environ, donc c'est sûr que si on peut se procurer un produit qu'on connaît à l'SQDC, qui est similaire, euh, qui pourrait peut-être coûter 30$, Peut-être y penser, peut-être y penser, la cendre est vraiment grise-pâle, vraiment, vraiment, c'est très bien la cendre, ça brûle pas trop rapidement, c'est de la grosse qualité, c'est incroyable, c'est sûr que Ghost Drop, comme je vous l'ai dit, je m'étais procuré là, du Ghost Drop sur Internet, c'est l'affaire, la, c'est la chose. Un petit genre de, de, de, ça semble un peu au vanilla frosting, ça semble au vanilla frosting de Endo, en, en moins prononcé, le vanilla frosting de Endo là, il tombe sur le cœur man. Hein? c'est intense man le vanilla frosting de Endo, c'est comme euh, bro man, il y a trop de saveur là-dedans, il y a trop, c'est trop là, tu sais. C'est un Vanilla Frosting haut de gamme. J'espère que je ne suis pas en train de vous choquer. Mais si vous n'avez jamais fumé le Vanilla Frosting de Endo, il ne faut pas rien dire. Il ne faut pas rien dire. Mais ceux qui ont déjà essayé le Vanilla Frosting de Endo et qui ont essayé le Z-Splitter de Ghost Drop, il y a une similarité. Il hein? y, y a quelque chose de similaire. J'aimerais ça prendre deux secondes avec vous. aller voir euh, les terpènes du Vanilla Frosting. Voir si c'est complètement différent. Vanilla Frosting à la SQDC. 29,90$. Donc, c'est 30$ le Vanilla Frosting. Ça, c'est meilleur que le Vanilla Frosting. Ghost Drop, ici, le Z-Splitter, c'est meilleur que le Vanilla Frosting. Mais je trouve qu'il y a une petite similarité. Donc, la terpène dominante dans les deux cannabis, c'est le limonène. La deuxième terpène, il y en a seulement deux au Vanilla Frosting. Ils ont mis limonène Myrcène. Et, et puis, le Z-Splitter aussi, il y a le limonène Myrcène. Mais entre ça, il y a cariophyllène et linalol. Euh, quand je, je suis sur le site de Ghost Drop, et puis, euh, très intéressant, il y a une troisième variété. Donc merci encore à Fred hein, pour euh, le First Class Funk en Blunt et le Z-Splitter en Blunt. Euh, il y a aussi le Califa Mint. Un peu plus, euh, on pourrait dire énergétique. Euh, le First Class Funk, je pourrais te dire, c'est carrément un hybride indica. Et puis le Z-Splitter, selon Winman, c'est euh, un hybride. Euh, c'est pas un hybride indica, là. C'est vraiment hybride, hybride. À la limite, hybride, ça va. Mais euh, on va regarder ici ce qu'ils écrivent hybride. Je pense pas qu'ils écrivent tendance. Euh, The ghost drop cut, ta Ils disent happiness. Happiness, hein, le bonheur. Donc, euh, le bonheur, hein, ça, ça, j'ai l'impression que bonheur va avec réveiller. Pas rapport. Pas rapport. Tu peux couch, là. Tu peux écraser puis être de bonne humeur. Donc... Euh, Là, je ne suis pas sur la bonne affaire. Là, ça va pas bien, man. Non, ça va pas bien, pantoute. Pas bien, pantoute, pantoute, pantoute. Là, on voit sur le Z-Splitter. Limonène, myrcène, cariofilène, Linalol entre les deux. C'est un hybride. Donc, euh, Happiness. Donc, sur ça? Happiness. Euh, C'est tout un temps Happiness. Happiness avec le Z-Splitter. Happiness avec le First Class funk. Donc, quand tu prends du Ghost Drop, étudier de bonne humeur automatique. Ça, c'est très intéressant. Sur le site de Ghost Drop, ils nous disent « fruits, bonbons ». C'est un goût de Vanilla Frosting. Euh, oui. Oui. C'est... Euh, oui. Je me rappelle, regardant à ma droite, ici, j'ai quatre Vanilla frosting. Euh, j'ai arrêté d'en acheter. J'ai arrêté d'en acheter. C'est intense, man. C'est intense comme goût. C'est comme. Euh, il y a vraiment. C'est trop fort. c'est euh, Pas fort en THC, mais. C'est intense le vanille de la Frosting de Endo, man. Comme goût, là. Et puis si taste Tropical Fruit. Bonbon encore. Ça se répète. Euh, des héritages du Skittles. Donc, il y aurait du Skittles là-dedans. Donc, on a ici, sur le site de Ghost Draw les croisements. Hein? Avec quoi ça a été croisé? Comment qu'on en arrive à du Z-Splitter? Eh bien, c'est pas compliqué. Il faut du Atom Splitter avec du Skittles. Donc, euh... et puis le Atom Splitter, je pense que c'est une génétique secrète. On ne sait pas comment faire le Atom Splitter. Le Atom Splitter. C'est quoi ça, le Atom Splitter? Je viens de te le dire. Le Atom Splitter, t'as besoin du Atom Splitter avec du Skittles pour faire du Z-Splitter. Comprends tu comprends-tu? Mais le Atom Splitter, on sait pas comment qu'on le fait. C'est un secret. Le Skittles, par exemple, on le sait, c'est du Grape Ape avec du Grape Fruit. Donc, euh, si je suis capable de faire encore du montage, je vais vous le montrer ici. Allez, ça, c'est bon. Ah, oh, c'est bon. Oh, oh, my God, c'est bon. All right, gang. Donc, euh, il me reste deux puffs. Le cut est assez long. Il me reste une puff. Merci. Merci à Fred. Euh, merci à vous tous. Un pouce, un commentaire, très important. Je veux pas votre argent. Je veux un pouce ou un commentaire. Je veux que vous regardez mes vidéos. C'est la seule chose que je vous demande. Je vous en remercie énormément. Et puis, euh, conclusion Z Splitter. Euh, moi, j'irais avec hybride de Sativa. Euh, quand on dit hybride Sativa ou hybride d'Antica, c'est plutôt hybride. À dominance, cette siva. Hein? Ça réveille un peu plus, je trouve, le Z-Splitter. Ça réveille beaucoup plus que le First Class Funk. Le First Class Funk. Mais moi j'aime mieux le First Class Funk que je... je veux pas. Je veux pas parler, man. Je veux me, je veux me reposer. Donc, euh, <rire> c'est ça. On ne va, on va pas scraper la vidéo. On va euh, terminer ici euh, la vidéo. Donc, euh, Winman est là pour rester. Winman est là pour la vie. Je vous adore. Et puis, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. On remercie Fred dans les commentaires. Ciao!